Chalons frères et sœurs dans les seigneurs, que Dieu vous bénisse, vous qui avez eu l'occasion de suivre cette vidéo. Moi, c'est Raymond Gimbi Je vais dans cette vidéo vous parler des six vérités importantes concernant l'Église du Seigneur Emmanuel Jésus-Christ de Nazareth. Six vérités, six vérités, je voulais dire, à connaître, six vérités à mettre en pratique concernant l'Église du Seigneur Emmanuel Jésus-Christ de Nazareth. Je parlerai de l'Église sur le plan universel, mais également sur le plan local. Et je vais beaucoup plus insister sur le plan local, des vérités que nous devons connaître, des vérités que nous ne devons pas oublier, des vérités très importantes concernant l'Église du Seigneur Emmanuel Jésus-Christ de Nazareth. Alors, on peut se poser la question, pourquoi devons-nous connaître ces vérités? L'objectif de cet enseignement, c'est pour nous aider à pouvoir respecter l'Église du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que qu'aujourd'hui, nous remarquons que de plus en plus, les gens commencent à manquer du respect envers l'Église du Seigneur Emmanuel Jésus-Christ de Nazareth. La première vérité, et que le Seigneur Emmanuel Jésus-Christ de Nazareth est le bâtisseur de l'Église. Il est lui-même le bâtisseur de son Église. J'aimerais nous amener dans un texte biblique parce que tout ce que je dirai, je vais les puiser dans la Bible. Je suis dans Matthieu chapitre 16, verset 18. La Bible dit « Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre. » Je suis dans Matthieu chapitre 16, verset 18. Ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de parler. Il dit, et moi, je t'ai dit que tu es pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Nous sommes en train de voir dans ces textes, le Seigneur Jésus-Christ en train d'employer le pronom personnel « j'ai ». Il parle de lui. Il dit, je bâtirai mon église mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc ce qui nous retient ici par rapport à notre première vérité c'est qu'il dit j'ai, j'ai bâtirai il n'a pas dit tu bâtiras, il n'a pas dit ils bâtiront, il dit j'ai bâtirai mon église j'aimerais dire à quelqu'un peut-être vous êtes euh, dans dans les comités de, de membres et de soutien de votre église locale, c'est vous qui donnez de l'argent pour que votre église puisse être bâtie. J'aimerais vous dire, il ne faut jamais se prendre la tête pour dire que c'est nous qui bâtissons cette église. Non, vous n'êtes que des instruments que le Seigneur est en train d'utiliser pour bâtir son église. Donc, en réalité, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth lui-même qui est en train de bâtir son église, mais en vous utilisant. Donc, vous n'êtes qu'il des instruments entre ses mains. Okay? Donc, je vais, je, vais, je vais illustrer cela. Par exemple, nous sommes dans un chantier et un maçon est en train de travailler avec un marteau. Les, march les, les maçons sont en train de travailler, par exemple, avec ses euh, avec outils. « Azo c'est la meli maçon », vous voyez, « azo tunganda » avec ses outils. Les outils que les maçons utilisent ne peuvent jamais dire que c'est nous qui sommes en train de travailler. Les outils ne peuvent jamais se dire que c'est nous qui bâtissons la maison. C'est les maçons qui sont en train de bâtir la maison, mais en utilisant ces outils-là, ces instruments-là. C'est la même chose. Donc, c'est Christ qui est en train de bâtir son Église en vous utilisant. Voilà pourquoi... Ça, quand on connaît ces choses ça nous évitera d'être orgueillés pour pouvoir commencer à frapper la poitrine pour dire ton église, tout ça pour que l'église est là ce n'est pas vous qui faites pour que l'église Bien aimé, même si tu donnes des millions dans ton église, tu n'es pas le bâtisseur de, de, de ton église ce n'est pas toi qui bâtis ton église c'est Christ qui est en train de bâtir cette église en utilisant tes millions Alléluia peu importe ce que tu as donné dans ton église. Même si les 80% des travaux qui se font dans ton église, l'argent vient de, vient, vient de tes poches. J'aimerais te dire, tu n'es pas les bâtisseurs de l'église, tu es les co-bâtisseurs. Tu es un instrument que le Seigneur Jésus-Christ est en train d'utiliser pour bâtir son église. Dans Matthieu, là nous venons de lire, dans Matthieu chapitre 16, verset 18, il dit à Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre, j'ai bâtirait Christ lui-même, il dit « j'ai bâtirai. » Donc, c'est moi qui bâtirai l'Église. Donc, la première vérité que nous devons connaître est que le Seigneur Emmanuel Jésus-Christ de Nazareth est lui-même le bâtisseur de son Église. Amen. Voilà. La deuxième vérité est que le Seigneur Emmanuel Jésus-Christ de Nazareth est le propriétaire de l'Église. Le Seigneur Emmanuel Jésus-Christ de Nazareth est le propriétaire de l'église. Ça, c'est la deuxième vérité que tout serviteur de Dieu doit connaître, que tout enfant de Dieu doit connaître, que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth lui-même, il est le propriétaire de son église. Nous revenons toujours dans notre texte. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, nous sommes toujours dans Matthieu chapitre 16, verset 18. Il dit, « Et moi, je t'ai dit que tu es pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Ici, c'est le Seigneur Emmanuel, Jésus-Christ de Nazareth qui est en train de parler. Il dit, je bâtirai mon église. La première vérité, je vous ai dit que c'est le Seigneur Emmanuel, Jésus-Christ de Nazareth lui-même qui bâtit son église. Et la deuxième vérité, toujours dans le même texte, et, et nous venons de, de, de, de, de comprendre une vérité c'est le Seigneur, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui est le propriétaire de son église. Il dit, mon église, je bâtirai mon église. L'église n'appartient pas au pasteur. Homme de Dieu, l'église ne vous appartient pas. Parce que j'entends souvent certains, certains hommes de Dieu qui disent, mon église, église Nangaï, je, je ne vais pas voir ça dans mon église. Reverrons, l'église ne vous appartient pas. Homme de Dieu, l'église ne vous appartient pas. L'église appartient au Seigneur Emmanuel Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est le propriétaire de l'église. Il dit, je bâtirai mon église. L'église n'appartient pas au pasteur. Le pasteur n'est qu'un gestionnaire de la chose de Dieu. <rire> Homme de Dieu, vous n'êtes qu'un gestionnaire de l'église. Vous n'êtes qu'un gestionnaire de l'église. Le propriétaire de l'église, c'est le Seigneur Emmanuel Jésus Christ de Nazareth lorsqu'on sait qu'on est seulement gestionnaire on va prendre au sérieux ce qu'on fait on respectera ce qu'on fait pourquoi parce qu'en tant que gestionnaire on doit rendre compte aux propriétaires et j'aimerais vous rappeler homme de Dieu vous qui avez la responsabilité d'une église locale vous qui avez la responsabilité de plusieurs églises vous dirigez une communauté j'aimerais vous dire en tant que gestionnaire un jour, vous devez rendre compte au propriétaire de l'église qui est le Seigneur Emmanuel Jésus-Christ de Nazareth. Donc, nous devons éviter des vrais à l'église comme si ça nous appartenait. Homme de Dieu, l'église ne t'appartient pas. Et j'aimerais retourner maintenant, j'aimerais me retourner aux fidèles. L'église n'appartient pas à votre pasteur. Par conséquent, vous ne devez pas travailler dans votre église pour plaire à votre pasteur. Respectez les pasteurs, mais ne travaillez pas, n'œuvrez pas, ne rendez pas le service à l'église pour plaire au pasteur. Parce que l'église n'appartient pas au pasteur. L'église appartient au Seigneur Emmanuel Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est à lui que vous devez plaire. C'est lui que vous devez plaire et non le pasteur. Mais ne fais pas un service à l'église, ne prêche pas, ne modère pas pour plaire au pasteur, mais fais-le pour plaire au Seigneur Emmanuel, Jésus-Christ de Nazareth, qui est le propriétaire de l'église. Il a dit, je bâtirai mon église. L'église n'appartient pas au pasteur. Voilà pourquoi, pasteur, tu ne dois jamais faire de choses comme bon te semble. Tu ne dois pas faire de choses comme bon te semble. Je, je, je me rappelle lorsque euh, Dieu avait demandé à Moïse de construire le tabernacle il y a une insistance Dieu disait toujours fais selon les modèles qui t'a été, été montrés sur la montagne fais selon les modèles qui t'a été montrés on ne dirige pas l'église selon notre propre modèle nous devons diriger l'église selon les modèles du Christ parce que c'est lui qui est le propriétaire de l'église on me dit Dieu qu'au temps de l'église, il y a aussi l'église qu'au temps de y mais faites le selon les modèles du Seigneur Emmanuel Jésus-Christ de Nazareth parce que c'est lui qui est le propriétaire de l'église l'église appartient au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth donc dans cette vidéo, j'ai parlé de deux vérités il y a six vérités j'ai parlé de deux vérités la première vérité, je vous ai dit quand Christ parlait à Pierre, il dit « Tu es Pierre. » Et sur cette pierre, « j'ai bâtirai mon église. » Donc, c'est Christ qui est le bâtisseur de l'église. Ça, c'est la première vérité. Et la deuxième vérité, je vous ai dit que c'est Christ qui est le propriétaire de l'église. Parce qu'il a dit « Je bâtirai mon église. » L'église n'appartient pas au pasteur. L'église n'appartient pas au prophète. L'église appartient au Seigneur Emmanuel Jésus-Christ de Nazareth. Je crois que cette vidéo vous a béni. Je vous demanderai, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous en cliquant sur le bouton s'abonner et cliquez aussi sur la cloche des notifications. Vous choisissez la rubrique, euh, la rubrique toutes les notifications pour ne pas rater de nouvelles vidéos. Donc, Dans la prochaine vidéo, je vais aborder les autres vérités. Ici, je n'ai abordé que deux vérités, mais prochainement, j'aborderai les autres vérités parce que j'en ai six pour vous en parler. Que Dieu vous bénisse. On se voit à la prochaine. Partagez aussi cette vidéo avec d'autres personnes sur les réseaux sociaux.